Da, da. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle bouilloire Je sais que la Ludum Dare numéro 39 vient de se passer Cependant je vais pas m'y attaquer tout de suite Tout simplement parce que je pars en vacances Vous voyez probablement cette vidéo pendant que je suis en vacances La magie de la technologie et des vidéos programmées ha. Du coup aujourd'hui on va tester un jeu qui m'a fait pas mal d'oeil pendant un certain temps s'appelle Mr Massagey et en gros c'est plus ou moins un jeu qui est un petit peu une caricature de Tinder et qui pose à devenir ma soeur, c'est faire des massages, des choses comme ça. Donc ça a l'air très bizarre et du coup ça me plaît. Et donc merci à toi qui me l'a offert pour mon anniversaire. <rire> Parce que du coup j'avais pas encore pu y jouer, je me l'étais pas procuré et on me l'a offert comme cadeau. Donc je suis très contente de pouvoir le tester aujourd'hui. Et c'est parti alors comment faire un massage prenez une pause vaillante prenez votre contrôleur et mettez le sur votre cou ou ailleurs relaxez vous et laissez un de vos nouveaux amis vous faire un massage pour euh, massager c'est masser vos, vos ennuis masser vous <rire> masser pour faire partir vos ennuis Hey Johnny, vieux, bast vieux bâtard, euh, c'est ton, ton vieux pote Oliver qui Ok. Mm -hmm. Ah, alors, écoute, night is young and so are we, donc euh, la nuit est jeune et nous aussi. Je sais que tu adores les massages, n'est-ce pas N'est-ce pas Alors Lance cette, cette application appelée Linger et Et ça te permettra d'avoir des dates, donc des, des rendez-vous. Euh, de décrocher un rendez-vous avec des gens euh, qui sont OK pour te faire un massage, pour masser quelqu'un comme, comme, un caca comme toi. Un third c'est un caca. Euh, ton pote il te traite de caca, ça commence bien. Alors, récupère ses Enfin. Trouve ses massages et soit couronné LE glorieux Mr. Massager. Ça doit se dire Massagi Massagi Pff. Alors, so, uh, donc, uh, load your mind guns and start swopping for days. Ah oui. Donc, euh, charge euh, charge tes pistolets de mec et euh, commence à swiper, donc comme sur Twitter, Tinder, t'es swiper droite ou gauche pour des rendez-vous. Tu as le corps. Tu as le corps et les looks charmants. <rire> pas d'intelligence, sympa. Mais tu as le meilleur wingman. Hein. Le, le meilleur wingman, du coup. Wingman, c'est euh, le pote qui vous aide à chaud. Donc voilà. Et c'est un jeu de mots parce que c'est un oiseau, c'est un wingman. Parce que wingman, ça veut dire tu as elle. Et ça, c'est quelqu'un qui vous aide à piloter quand vous savez pas. Alors euh, ne me laisse pas tomber, allez vanque, allez, allez vas-y Crétin. Alors ton expérience, massage, profil, rejeter le date et les infos patcher et big payer. Alors allons-y. Les infos. Je vois des gens vivants d'afférence. Si vous la connaissez pas, je ne pas rien pour vous. Apuai. Hey et vert, j'utilise Linger. Linger, c'est... Select profile. Oh, vas-y, vas-y, on prend celui-là. Sonny, 22. Alors. Je sais, j'écoute je très bien, je sais très bien écouter. Et je suis, euh... Et je suis euh, émotionnellement, euh... <rire> émotionnellement mature ouais. euh, Voilà un mec sexy, il y a un mec sexy dans mon téléphone Oh wait, c'est juste moi je, I lift and I can lift you up too. <rire> ok je, je je soulève des poids et je peux te soulever aussi euh, mais dans le sens positif, lift you up c'est euh, bref, c'est une bonne chose, c'est un jeu de mots je suis un winner euh, hail to the king baby un peu trop frimeur, alors Je ne sais pas ce que je fais de ma vie. Je ne sais pas ce que je fais de ma vie. Je ne sais pas plus ce que je fais de ma vie. J'ai besoin d'un câlin. On va prendre le premier, c'était bien. On un autre. Navia. Je recherche mon grand roi de, de fées Êtes-vous lui Big. Euh, non. Kill Duck. Tu es euh, sans canard et gagner un, un prix. Toi. Not enough experience. Ah Alors, spécial social DLC. De nouveaux dates euh, s'inscrivent. <rire> ok. Mais ils sont totalement gratuits, ne vous inquiétez pas. Ah, zéro. Elle, on peut essayer. Réal. Alors... Hello, je suis nouvelle à Surlinger. Je veux juste rencontrer de nouvelles personnes. C'est parti! Ouh, it's a match! Oh mon dieu! <rire> oh, cette transformation à la Sailor Moon! Random Fact 66. Si votre date regarde dans vos yeux pendant plus de 5 secondes sans cligner les yeux. J'ai pas vu la suite, non! Alors, Johnny est dans un restaurant de crevettes bien fancy rendez-vous, je viens juste d'arriver. Ok, donc là, on est dans un visual novel un peu plus classique. Mon nom est Rayal, mais tout le monde m'appelle Tuto. Ok, bonjour Tuto. <rire> C'est le tutoriel, ça. Alors, je, <rire> je t'ai regardé depuis l'extérieur pendant un petit moment. Et waouh, tu, tu ressembles exactement à ta... ta... À ton profil Linga, à, ta, à, ta, à ton image de profil Linga. J'adore tes cheveux blonds et euh, flottants. Tes cheveux blonds <rire> Alors, on a le choix entre donc, t'es en train de me stalker de dehors ou euh, hey girl, tu... Hey, tu l'air charmante, en gros. Et euh, Salut tuto, my name is Johnny. On va commencer comme ça. Salut Johnny, alors, raconte un petit peu... Euh... Dis-moi en plus à propos de toi. Euh. Ah, oh, zut Je dois aller aux toilettes Je reviens tout de suite. Je peux compter jusqu'à 3 en espagnol. Et merci, mais les femmes d'abord, euh, dis-moi quelque chose à propos de toi. Euh... Je dirais. Je peux compter jusqu'à 3 en espagnol. Oh mon dieu, moi aussi Uno, dos, tres Ouh ah ouais d'accord en fait du coup il y a la manette qui livre c'est pour ça qu'il faut la mettre quelque part euh... pour quand t'as une, bonne... une bonne réponse tu peux être passé on va tester je sais pas si ça va tenir je suis désolée hop Alors, Hop. voilà j'ai la manette dans mon cou comme ça c'est bon on a tellement de choses en commun est-ce que tu aimes la samba euh Psh, bien sûr que j'aime la samba euh, bien sûr j'adore la samba Samba c'est un truc à manger Sam Sam Samba baby euh... Euh... Je sais pas ce que j'ai fait mais il parle bizarrement maintenant Et je penche à tourner parce que j'ai une manette dans le cou Et que c'est ridicule Mais c'est drôle, allez on y va euh, Quelque chose s'est mal passé voilà oh quelque chose. Oh Attendez, je vais arrêter parce que c'est uniquement ridicule. Alors quelque chose s'est mal passé. Euh, c'est euh... je vais mettre sur ma jambe comme ça c'est très bien. Euh, quelque chose s'est mal passé. Ces cris de samba euh, ont invoqué un, un, nuage, un, un nuage noir dans le restaurant et des petites crevettes noires en, ont, en sont sorties qui se sont précipitées vers la, vers la cuisine. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as vu ces crevettes noires? Euh, alors, je choisis entre. Oui, euh, je pense qu'on devrait partir d'ici tout de suite. Oui, j'aimerais en papouiller une, parce qu'elles sont trop mimi. Et oui, je me demande comment. Quel, quel goût elles ont. On va aller vers le. Elles sont trop mimi, on va aller les papouiller. Attends, t'es pas, pas effrayée? moi hmm. Ouais, ok, peut-être qu'elles sont un peu mimi. Euh, par, elles, ont, elles avaient l'air effrayées d'ailleurs. Ah ah ah ah, ça y ça y est. Oh regarde-toi! tu euh, T'es vraiment courageux, euh, t'es sympa et sensible en plus. Et euh, je veux en savoir plus à propos de toi. Euh, et si on jouait à un jeu pour qu'on puisse euh, se faire connaissance, faire, faire plus connaissance? Euh, Quel genre de jeu? Jetflix and Flirt. Donc euh, Netflix and chill. Hein. Et euh, non, je veux juste manger quelque chose. Quel genre de jeu Ah C'est à propos de... Savoir de connaissance. Essaye. Essaye un coup. Alors. Ah. C'est action ou vérité Euh... Ah, vérité. Ok. Euh... euh Super, haha, nice. Euh, Dis-moi donc, quelle est ton, ton habitude la plus bizarre Ça fait le genre de choses à demander à un premier encart. Je vous avoue. Euh, J'aime faire pipi dans la douche. J'aime prétendre que je suis un chat et regarder euh, et fixer les gens euh, à travers la vitre. Euh, je ne veux vraiment pas jouer ce jeu. Je plus jouer à ses yeux. On va partir sur euh, le chat. Euh, tu quoi J'adorerais voir ça. Ça a l'air creepy et mignon en même temps, oui j'avoue ça, creepy mignon. Cripion. Mignon-pi, mini pi, non, cripion. Crypion c'est bien. On échange. À toi. Alors, action vérité. Euh, je dirais euh, vérité. Alors, est-ce que tu crois au coup de foudre Est-ce que tu aimes les massages euh, Si ton nom est Rayal, pourquoi les gens t'appellent tuto est-ce qu'on brise encore plus les quatrième murs Ou pas Est-ce que tu aimes les massages J'ai cru que tu ne l'avais jamais demandé. On y va Ah bah très bien, visiblement, c'était une bonne chose. Euh, cheers, c'est ça que tu pouvais le faire. Euh, get down to business, y'a lucky Très bien. Ok, donc visiblement. Ah, ça vibre, ça y est J'ignore ce qu'il faut faire. Mais effectivement, ça masse bien la nuque, c'est visions n'ont pas tort c'est pas dégueu ah puis ils emploient ont les différentes variations euh, de, de vibrations de la manette c'est rigolo ah ouais non ok d'accord c'est bizarre c'est drôle je vous avoue c'est euh... complètement ridicule j'aime bien Ok. Euh, très bien. Le tutoriel, c'est ça. Ça s'appelle tuto parce que c'est le tutoriel. À deux. Oups. Il n'y a pas de, de doute. Là, c'est parti. Ok. Texte. Alors, Nicole, 22. Cherche des winners, pas des, pas des gens qui se plaignent. Chasser et... La chasse et, le... et les pom pom Girl rocks. D'accord. Euh, voyons voir. Martha. Je cherche un homme sexy. J'adore voyager. That's our role. Hashtag that's our World. Martha qui n'a pas donné son âge. Viens, testons. Change your profile. Ouh, d'accord, il faut matcher son profil à ce qu'elle demande. transformation, moon placement, make-up Alors... <rire> ok, il y avait un, un truc débile dessus. Alors, Johnny a un date online avec Martha. Très bien. Ah, elle a l'air Ok, d'accord. Euh, tu, euh... euh, tu as un nez mignon. Alors, j'ai le choix entre. Tu as un joli endroit où vivre. Euh, merci, tu as un mignon. En fait, t'es pas mignonne du tout. C'est pas sympa. C'est pas très très gentil. Et. Euh, hey, attends une minute. Tu ne ressembles pas du tout à ton, ton nuage de profil. Euh. On va pas commenter parce qu'il y a plein de gens sur les trucs en ligne qui effectivement mettent pas leur image de profil, leur vraie image en image de profil. C'est le risque! Toujours. Alors j'aime bien parce que euh, les gens avec qui vous êtes en contact, il y a Martha, maman, avec un petit smile et pas content, euh, Jim Bra, le, le bro de de, de, gymnase, enfin de de la salle de gym, et Narcolepsy Institute. <rire> Euh, on va faire nice place Ok, oh merci euh, J'adore collectionner les petits les, les petits trucs euh, récupérés euh, ici et là euh, Et décor décore euh, l'endroit euh, de façon sympa Bon tu penses pas Je pense que c'est ici la photo d'ailleurs qu'elle a utilisée en profil euh, Ouais, euh, récupère des choses jolies Pour euh, pour ramener un mec joli euh, un jour, <rire> Euh, euh, je travaille, je, je, je travaille définitivement très dur pour avoir ce que je veux. Euh, tu, as la, tu vois l'image. Est-ce euh, que c'est un célèbre Nelson Academy Award pour les films, etc. Pourquoi tu, tu, tu joues pas juste au loto et euh, oh, qu'est-ce que tu fais pour, pour, pour qu'est-ce que tu fais pour une... Positive la première question parce qu'effectivement ça a l'air d'être un award rigolo. Euh, quoi cette petite statue euh, sur l'étagère Ah non c'est trop drôle, oui pourquoi c'est venu dans un. dans une boîte de, dans une boîte de céréales. <rire> euh, T'es quelqu'un quelqu de très curieux, n'est-ce pas Les céréales ont plein de genres de surprises, euh, mais euh, je reçois surtout des trucs euh, grâce à mon boulot. Euh, je, je conduis des camions euh, pour vivre. Oh c'est rigolo Une camionneuse euh, D'un bout à l'autre du.. Euh, D'un bout, du, bout du pays à l'autre, tu vois. Avec euh, les plus.. Euh, avec les les plus, les, les plus beaux et euh, les plus gros euh, mother trucker Les euh. trucks quoi, les camions. Ouh Ça va, ça y est du coup il y a est, euh, un petit massagier si la qui vibre si jamais le micro la prend pas mais c'est chelou. Du coup ça me fait bizarre parce que je l'ai dans la main et, euh, et ça surprend en fait. <rire> tu ne croirais même pas les choses que j'ai euh, transportées. Ouh euh, Bullshit donc j'y crois pas. Comment t'en es arrivé à conduire des camions euh, Ou alors tu veux dire des drogues ou quoi Ouais non mais ça ça me paraissait. Ah si je faisais ça je préférerais ne pas savoir à ne pas savoir euh, avec, euh, avec les cartels avec comme combien les cartels sont, euh, sont fous ces derniers ces, ces jours ci Franchement, ignorance is bliss, donc c'est bien heureux les euh, les ignorants. Voilà. Bien heureux les ignorants. Mais je sais que des fois je je, je transporte de l'héroïne et de la cocaïne les lundis. Si euh, c'est ce que tu veux dire. Euh, pas dans le camion, gros, je veux elle veut dire qu'elle a, elle a la, la, la drogue. Ne vous droguez pas, les enfants, c'est pas bien. <rire> euh, je les appelle les euh, Crazy Mondays, donc les lundis fous. Euh, tout peut arriver. Une façon comme une autre de, de, de rendre son lundi plus heureux. N'est-ce pas Je ne juge pas. C'est juste illégal, gardez-en conscience. En France. Euh, Peut-être que je suis juste en train de plaisanter, hein. <rire> Le reste du temps, c'est des trucs normaux, euh, par exemple, euh, des pantalons d'éléphant, et des... et des boîtes de bikini ou de mannequinie. Bikini pour gars, quoi. Parfois, des, des bouquins. Tu ne sais jamais ce que tu vas avoir. Mais un boulot, est un boulot. En tout cas, j'adore mon boulot en tant que euh, conductrice de euh, camion. Tu ne sais jamais ce qui va se passer, c'est super excitant. Un jour tu euh, conduis au travers des, des bois et le jour suivant t'es es nu, nu dans les bois. <rire> D'accord. Euh, C'est génial comment, euh, de combien tu peux être libre euh, d'être euh, euh, là-bas d'être au dehors, dehors sur la, dans la, sur la route. Euh, tu sais, je, je conduis euh, sur la West Coast demain, donc côte ouest. Euh, ce serait, ça pourrait être cool d'avoir un peu de compagnie avec moi. Mmh. Ouais, franchement, oh boy, amen uh -huh. Excellent, Johnny. Tu récupères demain à 7h du matin à John's Dinner. Emmène ta serviette et de la glace. Ça, ça, ça, ça, ça, ça peut devenir très chaud dans mon, dans mon camion. Je ne fais pas de l'analogie, hein. Johnny euh, va au magasin pour de la glace et une serviette. C'est l'heure de... Est, il est temps être, de voyager sur la West Jusqu'à la West Coast. Bien joué, mec, mais je parierais mes pilules de Viagra que tu pouvais faire mieux. Ah, peut-être, ouais, il y a une ou deux fois où c'était pas ah, ça. Et du coup, les vibrations s'en ressentent aussi. Je sais pas comment ça marche, mais c'est rigolo. Ça s'arrête, on reprend. Voilà <rire> et Hop Et donc c'est effectivement là, il faudrait qu'il faut le mettre sur Ouh, son épaule, les trucs comme ça. <rire> Je vais m'arrêter à ce deuxième date. Je pense que vous avez compris à peu près à quoi ça ressemble. Je vais jouer un peu après, c'est rigolo. Euh, c'est complètement, euh... c'est complètement stupide. J'aime bien, j'aime beaucoup. Euh, c'est très très drôle. Euh, et c'est vraiment n'importe quoi. J'aime bien hein, le principe de c'est. un Tinder, mais c'est pas pour le cul, c'est pour faire des massages et on est là des massages et des euh... <rire> ouais, massages. Et, mais c'est drôle, c'est euh, écrit de façon exprès, très caricaturale je pense. J'espère. Va être parfait. Euh, justement l'aspect un peu hyper masculin du, de ton. du mec qui vient t'expliquer du, du. perroquet, qui te parle, explique les choses et qui se la joue, ouais bro, je suis ton wingman, euh, allez je parierai mes piles de Viagra, je suis un gars un peu dégueulasse, un peu creepy comme ça. Vas-y, fais-toi des dates, euh, amuse-toi. Euh, je pense voilà, ça c'est fait exprès clairement. Euh, et les, là les deux personnages qu'on vient de voir sont quand même super intéressants. On a le premier deck de tutoriel qui est super normal en fait, qui est juste. Euh, voilà, c'est juste une nana mignonne euh, qui fait des trucs rigolos. Et puis tout d'un coup, on a cette espèce de nuage noir qui, euh, qui est un poké avec les crevettes. Et j'imagine que ça aurait pu se passer totalement différemment s'il y avait fait d'autres choix. Et peut-être que je le referai pour avoir d'autres choix. Euh, et je me demande d'ailleurs, est-ce que je peux. Euh, non, je peux oui, oups euh, je peux retourner faire les massages très bien d'accord, ok, j'ai les deux versions des massages ok, d'accord bon, bon, bon, voilà. c'est pour info, on peut retourner pour ce... la nuque par exemple ou l'épaule, le bras ou le dos si vous avez euh... si vous avez un ordi portable peut-être bref, c'est rigolo euh... J'aime beaucoup justement le fait qu'il joue sur le fait de « Ah hop, yep, mets ta manette où tu veux et euh, tu l'accroches et puis euh, pff, voilà, vas-y, ça va vibrer euh, et comme ça tu mérites ton petit massage. » C'est drôle, c'est franchement drôle, c'est une façon d'en de, rajouter vraiment dans le ridicule et en même temps, bah, c'est pas con. C'est pas bête, effectivement, la, les vibrations de ce, des manettes sont très similaires à celles des petits, euh, des petits vibreurs qu'on peut trouver à Nature et Découverte, par exemple. Les petits trucs pour la nuque, pour le dos, des choses comme ça, j'en avais un. Parce que j'en ai fait, mais j'en avais un. Il y avait des dedans, non. je l'ai... Enfin, je l'ai pas jeté, je l'ai rangé quelque part. Mais ça revient pratiquement au même actuellement pour mes affaires. Mais <rire> donc voilà, c'est effectivement ça... Ouais, ça, en... ça fait de la manette un petit masseur. Et c'est complètement stupide, et j'aime beaucoup. C'est complètement kitsch euh, sur, euh, sur jouets, j'ai envie de dire. Euh... Mais voilà, en même temps... Euh, je sais pour avoir vu des images de ce jeu qu'il y a des trucs encore plus ridicules pour l'instant on a eu des humaines il n'y a pas que ça dans le jeu et, euh, et c'est drôle du coup parce que ça va devenir de plus en plus ridicule il y a pas mal de références dans le jeu euh, un peu trop mais ça participe aussi à l'aspect kitsch à l'aspect euh, on caricature plein de trucs euh, dont Tinder, dont les jeux de drag euh, et ainsi de suite donc voilà euh, je m'amuse bien euh, je me suis bien amusée et je pense que je vais continuer à m'amuser un peu dessus parce que c'est c'est tellement bête que ça me plaît voilà. c'est tellement bête que c'est vraiment drôle et du coup je pense que même si je voyais des trucs craignos dedans j'aurais tendance à les laisser un peu plus passer parce que justement c'est le jeu déjà est ridicule donc il est facile de tourner en ridicule tout ce qui peut être mauvais dedans donc ça n'excuse pas par exemple il si y a eu des trucs qui sont passés qui étaient un peu sexistes ou des comportements qu'on peut avoir qui sont pas terribles mais d'un autre côté, le je jeu caricature aussi cet aspect de euh, je, suis un, je suis un mec euh, super viril, super beau et, euh, et, je aller, et je vais sur l'application euh, absolument parce que je veux trop pécho et puis je fais juste des dates et puis voilà. Euh, et mon but c'est de choper à la fin du date quoi. Puisque c'est littéralement ce que nous pousse le perroquet à faire. Ce que le perroquet nous pousse à faire. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette pouilloire.